Euh, Champêtre, non, mais Provençal, oui, ça c'est sûr, avec Fred Soulier tout de suite, avec son vue d'ici, puisque j'ai l'impression que le Provençal, dis donc Fred, c'est pas toi qui aimes dire le contraire, c'est une langue vivante, non On va <rire> oui. bien l'apprendre à l'école. Tout à fait. Alors cette année, nous, nous célébrons euh, le centenaire euh, de, de la mort du poète Frédéric Mistral, qui a été prix Nobel de littérature en 1904, celui qui a ravivé, codifié la langue provençale, une langue régionale qui est bien présente dans le patrimoine, dans la toponymie, mais une langue qui s'apprend de la maternelle à l'université. À Mayanne, à une poignée de kilomètres de Saint-Rémy, l'école publique y est bilingue (français, provençal) depuis 2010. Alors, pour savoir comment ça marche, prenons le chemin des écoliers. Zou À Mayenne, dans le village natal du poète et écrivain Frédéric Mistral, depuis 2010, on compte 8 classes bilingues (français, provençal) dans cette école publique, de la maternelle au primaire. 2014. Va, oh, force ben, As-tu bain Quel jour si en veille. On essaie de la plupart du temps de le faire en provençal et de faire reformuler par les enfants en français pour être bien sûr quand même qu'ils aient, qu aient compris. Mais l'avantage du provençal, c'est que c'est tellement près du, du français en fait qu'en général, ils comprennent assez vite. Anne va faire un exercice et les objets. Il y a Ici, on enseigne en provençal les jeux, le sport, on parle de la culture et du patrimoine régional, mais pas seulement. L'immersion est totale, le bain linguistique continue et les 180 enfants prennent l'habitude depuis la petite section de maternelle des richesses du bilinguisme. Fais soulever. Oh, fais soulever. A des niveaux blancs. il y a des niveaux blancs. Neve vieille. Nous, il ne veut pas. Dis-moi, tu préfères faire le cours en Provençal ou le cours en français le cours Provençal. Ah ouais, Ça te plaît Tu le parles un peu à la maison Oui. Avec qui tu le parles Provençal Maman, mon papa et mon petit frère. Alors, sommes des cartes père des mandats dans les pitchotes. Et eh oui, même lors de la récréation, il faut demander la permission en provençal d'aller aux toilettes ou poser sa veste dans les couloirs. C'est évacuer la carte. Non. Maths, histoire, géo, instruction civique, toutes les occasions sont bonnes pour la pratique des langues régionales et internationales. Voilà, le Provençal bien vivant. Alors évidemment, il y a des classes où on l'apprend aussi. Mais là, c'est une école entière qui est bilingue. Il y en a une aussi dans le Var, notamment à Quers, à côté... De Toulon, une école entièrement bilingue, école publique. Merci beaucoup, monsieur Fred Soulier. Voilà. Il aime hein, son Provençal. Un petit mot en Provençal oui, mais... Ah, mon ami, mon ami Lolo Boyer, qui, le Moussu Boyer, Bessian Voilà, c'est comme ça. Oh, nous euh... sommes très heureux qu'un monsieur Boyer est parmi nous. Euh, merci, voilà, voilà. Vous voyez tout de suite, c'est sympa. Merci les saints, à moi merci mon pote